Shalom, nous allons voir euh, aujourd'hui un sujet un petit peu particulier, euh, qui n'est pas très facile, mais euh, qui est je pense essentiel pour comprendre même ce que nous vivons à l'époque actuelle. Euh, je voudrais lire avec vous au chapitre 2 de la Genèse, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tout devenus, et il n'en avait point honte. Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Alors, je vous passe toute la tentation que le serpent va faire, toute la séduction qu'il va employer pour convaincre Ève de faire quelque chose qui était défendu. Vous savez qu'il est parlé de la transgression d'Alliance d'Adam en Osée 6-7. Mais là, on voit Ève qui va être séduite. Elle va le dire. Lorsque le soir, après ce qui venait de se passer dans la journée, Dieu appelle l'homme et son épouse, il dit, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit au verset 10 du même chapitre, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit Mais qui t'a appris que tu étais nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger L'homme répondit La femme que tu as mise près de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme Pourquoi as-tu fait cela La femme répondit Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité et celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Te produira des épines et des ronces et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Il est quand même curieux, c'est que euh, lorsque Adam et Ève ont mangé du fruit, entre guillemets, la première chose qu'ils qu ont réalisée, c'est qu'ils étaient nus. Et ils ont eu honte. Et leur nudité a été, entre guillemets, couverte par des ceintures de feuilles de figuier. C'est donc la dimension du la zone du ventre qui est touchée. Ils ont mangé du fruit, d'après ce qui est écrit dans la Bible. Ils auraient pu se, se couvrir la bouche. Ils auraient pu, c'est curieux, qu'ils se couvrent justement le sexe et le ventre. Le serpent a cette, euh, reçoit une malédiction de Dieu. Dieu lui a dit, tu seras maudit. Et quand Dieu dit une chose, elle arrive. Mais il dit quelque chose de spécifique, tu marcheras sur ton ventre. Il n'a pas dit « tu ramperas. Ça aurait été plus juste quand même, non ?« Tu marcheras sur ton ventre ». Ça veut dire que le ventre du serpent a été la, la raison de la séduction de la femme. Dites-moi. Quand une femme est séduite, Alors, moi, je... Je pas. vous savez très bien que lorsqu'un homme séduit une femme, le désir de l'homme, c'est de la posséder, de la pénétrer, d'avoir une relation sexuelle avec elle. Et le serpent était euh, un animal, il est dit, plus rusé. Ou en hébreu, ça veut dire nu. C'est-à-dire qu'il n'avait pas, probablement, il avait des sortes d'écailles, de, mais il n'avait pas d'une fourrure, peut-être comme d'autres animaux. Il avait cette particularité d'être debout, comme, comme l'homme. Et nous voyons que Eve euh, parlait avec lui. Il y avait cette capacité de communication entre les, les animaux. N'oubliez pas que l'ordre avait été donné à l'homme d'assujettir euh, la terre et de dominer sur les animaux. Il y a aussi quelque chose qui est très curieux, je trouve, c'est que Dieu va dire au serpent que sa postérité, sa postérité, et celle de la femme, vont aboutir. Et juste après, Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses difficiles, en souffrance, et avec douleur tu enfanteras. Ça veut dire que c'est encore le ventre de la femme qui est touché. Nous pouvons conclure, j'aurais d'autres points, mais que je n'ai pas le loisir ni le temps, euh, ni la volonté de partager pour ne pas faire trop de, de, de discussions. La chute, ce qu'on appelle la chute, est en fait, et les Juifs reconnaissent cela de cette façon-là dans leurs écrits, est l'adultère la, d'Ève avec le serpent. Le serpent a eu une relation sexuelle avec Ève. Donc Ève est devenue adultère. Mais il est dit que Ève a donné aussi du fruit à son mari, Adam, qui était à côté d'elle, qui a donc vu tout ce qui se passait. Et nous pouvons dire sans, sans crainte que le, le péché de la chute et cette... Euh, Initiation à la sexualité par Satan. Il y a eu l'adultère d'Ève, il y a eu l'homosexualité d'Adam de, de, et il y a eu la zoophilie puisque c'est un animal. Satan est entré dans le serpent, Satan désirait une descendance, mais il ne pouvait pas avoir cette descendance, il l'a fait par le biais d'un animal qui est le serpent. C'est pour ça qu'il est appelé le serpent, les deux choses sont confondues, superposables. Et nous voyons en fait que la descendance du serpent, c'est Cain. Pourquoi puis-je dire cela Cain et Abel sont des jumeaux. Ils sont nés en même temps. Quand Ève a mis au monde ses enfants, c'était la première fois. Aucune femme n'avait accouché devant elle. Euh, c'était quelque chose de tellement nouveau, de tellement... qu'elle a certainement dû crier à l'Éternel. La relation d'Adam et Ève avait été rétabli par le biais du sacrifice qui a été fait à la porte du jardin d'Éden où Dieu a, revêti, a revêtu Adam et Ève de vêtements de peau. Pour qu'il y ait des vêtements de peau, pour qu'il y ait de la peau, un animal avait été tué. C'est-à-dire que le sang avait coulé et cela typifie, annonce, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il fallait que le sang coule pour que Dieu puisse euh, pardonner en quelque sorte le péché d'Adam et Ève et qu'il puisse rétablir une relation avec ce premier couple. Et nous le voyons que la relation est rétablie au fait que Adam donna à sa femme le nom de Ève, ce qui veut dire la mère de tous les vivants. N'oubliez pas qu'ils étaient sous menace de mort. Au jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils ne sont pas morts physiquement parce que Dieu a fait grâce par le biais de ce sacrifice qui annonçait Jésus-Christ qui allait venir. Ils sont morts dans leur, spirituellement dans la relation à Dieu, c'est pour ça qu'ils n'ont plus pu rester dans le jardin d'Éden et qu'ils ils ont été euh, chassés du jardin d'Éden. Mais la relation a été rétablie pour qu'ils puissent vivre sur la terre jusqu'à leur mort physique qui intervient beaucoup plus tard un millier d'années à peu près mille ans plus tard voyons donc que Cain et Abel qui sont des jumeaux n'ont pas le même père et c'est quelque chose qui est reconnu de notre temps on sait qu'une femme peut donner deux enfants différents de deux pères différents et tout en, étant, tout en ayant, euh, en quelque sorte, des jumeaux, la même grossesse. Abel a été tué par Caïn. Bien sûr, Caïn était, était du méchant, Jésus le dira. Caïn était du méchant. Donc Caïn va être meurtrier, puisque son père est meurtrier dès le commencement. Il va tuer Abel, Abel étant la semence de la femme. La semence de la femme qui devait donner naissance au messie promis bien sûr et nous voyons que au verset 25 du chapitre 4 il est dit Adam connut encore sa femme elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth car dit-elle Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué Adam et Ève savaient très bien que Cain n'était pas le fils d'Adam et que de toute façon cette semence-là devait être détruite c'était annoncé, Dieu l'avait dit. Dieu l'avait dit. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien sûr, il s'agit de Christ. Mais nous voyons que toute la descendance de Cain va être détruite au déluge. Et seulement un homme avec sa famille, qui a été trouvé juste, Noé, qui a été trouvé juste, va être sauvé par le biais de l'arche. Donc toute la descendance de Cain va mourir. Tandis que la descendance de Seth euh, perdurera, et euh, bien nous verrons dans une prochaine, euh, dans une prochaine euh, vidéo, euh, nous verrons cette corruption du genre humain qui se passe euh, avant le déluge, et qui euh, justifie en fait l'attitude du Seigneur de se repentir d'avoir fait l'homme et de vouloir le détruire. Voilà, shalom, à la prochaine fois.